Tout le monde aime l'histoire, vous ne me croyez pas? OK, on va faire un petit jeu. Avez-vous une passion, un intérêt quelconque ou encore un hobby, n'importe quoi qui, dans la vie, vous procure de la joie? Ouais Eh bien, derrière tout ça, il y a toujours une histoire qui permet de comprendre un peu mieux ce qui nous anime et nous fait aimer cette chose-là. Prenons cette idée-là et posons-nous la question des personnalités publiques québécoises. Au-delà du fait qu'elles sont connues, toutes, et j'ai bien dit toutes, ont des intérêts hobbies, à passe-temps. Et c'est ça qui m'intéresse. L'histoire derrière leurs passions respectives. Par exemple, Antoine Bertrand, grand fan de mode masculine. Mais l'histoire des cravates, c'est assez drôle parce qu'on se demande comment ça se fait que les hommes ont ce petit bout qui, entre toi et moi, là, ne sert absolument pas. Rien. On parle-tu encore de la cravate? Ben oui, on parle de la cravate! <rire> Cynthia Omae, adepte de des films d'horreur. Il y a quelque chose que je veux entendre par exemple oui. parce que. Je, y a-tu beaucoup de monde autour de toi? Non, il y a okay. personne. Parce qu'on m'a dit que tu faisais un cri hallucinant, un cri de mort. C'est un du game de me le faire! Hey, écoute, je suis game de te le faire. Émilie Bibot, fan fini de hockey. En 87, oh non. le but d'Alain Côté, oh non. il était bon ou il était pas bon? Il était bon, il ouais. était bon. Je sais ouais. qu'il était pas bon, mais il était bon. Ou encore Grégory Charles, adepte invétéré des chansons de Noël. Attends ma délivrance, Noël, Noël. Voici le rédempteur. Envie d'en savoir plus? Très bien. Suffit d'aller sur votre téléphone intelligent, de télécharger l'application Radio-Canada Audio. Ouais, celle-là. Avec cette icône-là. Ensuite, dans la section Recherche, vous inscrivez Fan d'Histoire. Et devinez ce que vous allez voir. Ma face Reste plus qu'à cliquer là-dessus et vous régaler de toutes ces belles histoires et de faire de vous, si c'est pas déjà fait, un ou une fan d'histoire.